Bonjour les amis, c'est Yushka. Vous allez bien Eh bien oui, j'espère que vous allez très très bien. Ouh Là, il y a une sacrée lune qui arrive. Une nouvelle lune. Hein? Eh bien, c'est la nouvelle lune du 6 mars 2019. Elle se trouve en poisson. Eh bien, je vous avais dit que le poisson, c'est un mois double cette, euh, cette année. Alors, pour tous ceux qui sont nouveaux naturellement euh, sur euh, cette chaîne, il faut que vous alliez voir tous les secrets des ans du poisson, euh, sur une autre vidéo, euh, quel est mon signe jumeau aussi, j'en ai parlé. Et autrement, si vous pouvez, vous voulez me suivre correctement, parce que naturellement, j'ai fait une, une astrologie qui décoiffe un petit peu, étant donné que j'utilise euh, les comment on va dire, euh, la cabale, tout simplement, voilà. Alors, euh, c'est un petit peu décoiffant, euh, les, les données sont, il y a les bases, mais les données, disons, vont beaucoup plus loin, et naturellement, bah, la racine, euh, disons, des données, elle est quand même, euh, <rire> des temps immémoriaux, on va dire, d'accord hein alors moi je conseille toujours, parce que c'est un petit bouquin euh, qui, qui peut vous intéresser, vous personnellement, parce que vous pouvez construire euh, votre euh, thème euh, astral, votre profil astral. Vous pourrez me suivre dans mes vidéos, parce que quand je parle de telle chose ou de telle chose, eh bien, euh, de signes jumeaux, de traverses, comme là je vais parler et tout. Euh, et ben, vous risquez d'être un petit peu, euh, peut-être, perdu. Alors, ça c'est mis, euh, compilé vraiment tout dans un bouquin, vous voyez, euh, numérique donc. Il est sur ma boutique, tarodessamesoleil.com. Et puis, vous pourrez voir tout ça. Et mes autres services également. Hein? « Non, avant de me faire prendre pour une dingue hein, !»« J'écris, il y a des tableaux, c'est compté, il y a tout ce qu'il faut et tout. Hein, » Allez, donc, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Et c'était un, un, un référentiel, disons, qui est extra, disons, même pour vous, hein, pour apprendre à, disons, à connaître votre signe. Et tout ce, que, tout ce, cache, tout ce qui se cache, se cache... Ouh, ouh Et tout ce qui se cache derrière votre signe. Ah là là, ah ben, je vais y arriver alors, mois double, <rire> donc, cette nouvelle lune, donc, du 6 mars, nous amène le deuxième mois, donc, du poisson, donc, qui va être super plus intense, là, qui va durer encore 30 jours, vous voyez, euh, cette nouvelle lune, en même temps, boum, quand, c est, quand elle est arrivée, et eh bien, un jour avant, clac, il y a Mercure qui a tout bloqué, il commence à rétrograder, vous voyez, il y a eu tout de suite un mouvement, et en même temps, clash, boum, ça glissait. il y a Uranus qui arrive en taureau. Ah là là, Mars, donc. Et Uranus en même temps en taureau. Qu'est-ce qu'il veut nous dire, là, le ciel hein? Qu'est-ce qu'il veut nous dire, le ciel, avec tous ces trucs-là hein? C'est vraiment incroyable, sachant que naturellement, Mercure... C'est le, on dit c'est le petit Uranus, pas pour rien, oui. Donc, lui, il s'est mis en stand-by, il arrête, il a dit, allez-y, mon maître. Et Uranus est arrivé triomphant, pom, pom, comme ça, en taureau, chez lui. En plus, vous ne le savez peut-être pas, mais oui. Hein? Pourquoi Parce que le taureau, figurez-vous, eh bien, il, est, il peut être représenté également avec euh, cette euh, lettre-là. Euh, c'est l'ami également. Donc, euh, euh, la première lettre euh, de l'alphabet donc hébreu. Parce que je travaille avec les 22 lettres de l'alphabet hébreu. Et la première, vous voyez, eh bien, c'est le fameux Aleph, Alouf. Enfin bref, qui veut dire ami. Taureau aussi. Vous vous rendez compte Bien, alors maintenant, après il y a le taureau, regardez, ça c'est la carte du taureau, hein, euh, dans mon jeu, à moi naturellement, pour ceux qui arrivent naturellement, blabla, euh, j'ai un jeu, j'ai créé un jeu, et donc dans mes jeux, tout est répertorié, donc, alors, il y a le fameux taureau qui est ici, avec sa lettre-là. Et maintenant, je vous ai dit que le fameux Mercure qui est là, vous voyez, eh bien, c'est cette lettre. Or, ça écrit Or, comme Uranus, c'est le début, Uranus. Vous comprenez C'est-à-dire qu'en définitive, là, vous avez l'écriture, disons, de la lumière lumière, vous vous rendez compte or, Uranus est chez lui, quelque part il est chez lui dans le sens où il est là il est, il, cette planète a été quelque part dévoilée, créée pour nous montrer disons les bouleversements et la lumière elle est à coup, disons, d'évolution sociale et surtout sachant que tout il y a un paquet de trucs hein, en, en poisson, là, à l'heure actuelle, mémoire, mémoire, mémoire, souviens-toi, souviens-toi, souviens-toi. Il, il y a la lune, là, qui est en haut, mais la lune, c'est la carte vraiment, enfin, c'est la mémoire, c'est souviens-toi de tout, tout ce que tu as passé, là, absolument cette, cette, cette planète, Mercure, c'est le cerveau, mais l'intelligence de te souvenir de tout ce qui s'est passé dans ta vie, dans le monde. Nous sommes là dans le poisson qui représente quand même l'humanité. Juste à côté, il y a le verso, le verso naturellement ça représente l'air nouvelle, celle qu'il arrive, celle qu'on est en train, pour le moment, de construire, parce qu'on a déjà, si vous ne savez pas, on a déjà un pied dans le verso, et on, chacun, même en cette fin de fin, disons, d'air de, des poissons, on est complètement en train d'œuvrer pour l'air des versos. Sachant que vous voyez, le verso, il a Vénus, Taureau, c'est un signe, Vénusien, donc Vénus, Vénus, hein, le rapport. Hein. Uranus, c'est la planète du Verseau et qu'il est là en Taureau. Ils sont en train de faire un boulot ensemble, mes amis. Je vous l'avais dit, Taureau et Verseau sont deux signes jumeaux. Ils sont complémentaires, un masculin, un féminin. Ils bossent ensemble. Ils sont reliés pour fixer quelque chose. À l'heure actuelle, ce sont deux signes fixes. <rire> <rire> Ouh eh ben dites donc. Hein Alors, qu'est-ce que je vais dire d'autre là par rapport à ça Moi, je vais la remettre ici. Donc, vous avez vu qu'effectivement, ça, je vous le dis tout de suite, hein, je vous l'ai dit en premier, euh, que disons, euh, Uranus, comme c'est marqué ici, disons, euh, apporte énormément de lumière. Mais malgré tout, en même temps, il dit attention, hein, souviens-toi, parce qu'ici, maintenant, il va falloir que tu bosses, mais que tu bosses maintenant pour le progrès. C'est-à-dire pas le fameux, là j'ai marqué qui tout double, parce qu'il y a des doubles lectures de tous les côtés, poisson c'est un moins double, là j'ai marqué aussi parce qu'on est en mars. Mais non, c'est ça, encore double, là. Il y a le mois de Mars, c'est un nom. Il y a encore un autre mois, ben c'est la planète Mars. Ah Oui, hein, allez chercher ailleurs. Voilà, hein, c'est quand même incroyable, cette histoire-là. Bien, et là, on va retourner, disons, deux siècles avant. Enfin, deux siècles avant, on va faire ça en, en gros. La première fois euh, que, enfin... Du, du, Uranus, ça fait quand même pas longtemps, disons qu'on la connaît, mais donc on peut, elle a un cycle de 84 ans, et ce qui fait qu'on peut, peut reculer, hein, d'accord Alors, on va juste faire deux bons en arrière par rapport à ça. Alors, la première fois, elle est arrivée en taureau, on va dire, pas la première fois, hein, mais là, on, voilà ce qu'on dit, hein, eh bien, euh, parce qu'on ne la voyait pas, mais elle existait, hein, naturellement, hein, eh bien, euh, c'était, disons, le bouleversement 1850, à peu près, euh, c'est le bouleversement industriel. Pff, industrie, allez en avant, le charbon, l'électricité, les trucs et tout. Tout ce que vous voulez, c'est un gros bouleversement. Hein Je vous renvoie à vos bouquins, si vous voulez, ou à Google. <rire> hein, vous verrez ça. Ensuite, re, Uranus revient en taureau. Aïe, aïe, aïe. 1934, l'autre là, l'autre dingue, Hitler. Hein. Oh bah ben, il arrive au pouvoir, enfin disons, il prend carrément la chancelière, il prend tous les pouvoirs, lui. Tout ce qu'il avait imaginé dans sa tête de fada, eh ben, <rire> il l'a mis en route, vous voyez, sien. Et c'était pas le seul, parce qu'il y en avait des tas tous les côtés euh, qui sont allés à cœur joie de ce côté-là. C'est-à-dire qu'à nouveau, sur la planète, comme la À chaque fois, c'est planétaire, hein. Vous voyez, il faut quand même réaliser ça. À chaque fois, l'impact est planétaire. Hein. Ce n'est pas un bout euh, du monde. Là, c'est mondial. À chaque fois, on est touché. Bien. Donc, là, on voit qu'à nouveau, euh, c'est de la folie. C'est-à-dire, là, maintenant, ça, c'est l'homme qui arrive. Moi, je suis Dieu et toi, tu la fermes. Et puis, voilà. Euh, sinon, boum, boum, boum. Hum. Attendez, quand même, hein. Donc, d'un côté, il y a eu cette industrie qui est arrivée, avec plus ou moins une mise en esclavage, parce qu'il y avait, on est quand même d'accord, euh, la mine, les histoires de Zola, etc., etc. Bon, bah ben, d'accord, on a évolué, mais on a évolué quand même sur quoi, hein. Vous voyez, bon, ensuite, après, c'était vraiment le côté, disons, de l'homme sur l'homme, hein, carrément, là, l'homme sur l'homme. Et là, euh, c'était carrément, disons, euh, prise de pouvoir mondial, disons, par l'homme. Mais il faut savoir une chose, c'est qu'à l'heure actuelle, est-ce que l'industrie euh, s'est améliorée Comment elle a évolué ben, Elle a évolué maintenant en haute technologie, on est d'accord Deux coups doubles Ma, ensuite, question dictature, bah, à l'heure actuelle, tout le monde va dire « non, tout va bien, il n'y a pas de dictature, il y a ceci, cela bah, ». Alors, pourquoi dans ces conditions, on dit que le monde, il est dans les mains d'une dizaine de, de, de familles, on va dire, je ne sais pas ça fait combien, etc., etc., euh, familles, c'est-à-dire, bon, bah après, il y a des filiales, etc., c'est-à-dire que le truc, il a changé, mais malgré tout, euh, euh, on a évolué, nous sommes les petits de l'industrie, nous sommes les petits, quelque part, à l'heure actuelle, là, de Ranus qui rentre en taureau, nous sommes les petits de cette dictature avec des restes. Et naturellement eh ben, on, on, voilà il y en a qui sont installés avec tout ça naturellement hein. et là maintenant euh, on, on part en 2019 euh, et qu'est-ce qu'on peut voir sachant que naturellement attention il faut jamais oublier euh, qu'il y a Vénus y a Vénus en, en excusez-moi en verso hein. et moi je vois ça toujours toujours toujours par rapport disons euh, à l'ère du Verseau à l'heure actuelle parce que tous les changements là qu'on nous montre euh, c'est vraiment pour aller vers l'ère du verso donc c'est quand même assez immense hein, d'accord bien alors Vénus tiens ben, je vais vous dire une chose Vénus qui est en Verseau qu'est-ce que ça veut dire sachant que bon il y a un rail là vous voyez c'est-à-dire que le verso est opposé est opposé au Lion Hmm, D'accord Mais c'est pas vide, là. Il y a une énergie, il y a une vibration. Or, chaque, disons, poutre vibratoire correspond à la, la, la poutre de vibration qui appartient à une planète. Donc, naturellement, c'est vraiment une énergie. L'énergie planétaire, disons, comme une poutre, qui va de lion au verso, c'est Vénus. C'est un truc de fou, ça. Vous comprenez C'est Vénus, c'est la planète Vénus. Plus, plus encore. Mais là, on va rester sur la planète Vénus. Mes amis, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, elle bascule complètement du côté donc euh, euh, de du poisson, euh, excusez-moi, du verso pour donner absolument tout, tout, toute sa force. Mais dans le beau, avec le verso, qu'est-ce qu'elle représente, Vénus Eh bien, figurez-vous, sachant que le verso, attendez voir, est, naturellement, dans une saison d'eau, est, c'est un signe d'air. Qu'est-ce que ça veut dire Je vous avais dit, donc, liquide et air. On va reprendre ces deux éléments, liquide et air. Eh bien, l'air du verso est symbolisé là, comme ça, par euh, cette, euh, cette huile sainte qui est vraiment au-dessus de l'eau, vous voyez, elle est au-dessus de l'eau, donc c'est rigolo ça, elle hein, ne se mélange pas, elle est au-dessus de l'eau, et l'air qui représente, euh, je ne sais pas si je vous en avais parlé un jour, mais je vais vous le dire ici vite fait, qui représente les onze en sang euh, différents. Donc il y en avait onze qu'on voulait dans le temple et tout, voilà, euh, pour euh, sanctifier euh, le lieu. Mais là, on a plein message spirituel. Vous voyez, onze. En plus de ça, euh, je suis désolée, mais le verso, euh, est, il est en maison onze. Vous voyez donc, euh, là, il n'y a pas photo, je vous le dis tout de suite, il n'y a pas photo. Bien. Alors, voilà ce que nous propose un petit peu, quelque part, les énergies et la carte du ciel. Maintenant, je vais vous parler de la fameuse Mercure qu a, qui est là, qui s'est mise en stand-by. Hein, parce que, je vous en prie, mon Seigneur, hein, le grand Uranus rentre, donc, en Taureau. Ah, euh, Mercure se met en stand-by. Pour le moment, hmm? d'accord Pour le moment, parce qu'il y a trop de choses à faire. Mais Uranus, euh, pardon, n'importe quoi. Mercure, c'est quand même la planète de la Vierge. Et là, à nouveau, on voit que Mercure est sur la vibration qui rejoint la Vierge au poisson. Comme Vénus faisait du lion au verso, Mercure, lui, sa trame vibratoire, et eh bien, son axe vibratoire à l'intérieur de la roue, comme ça, rejoint Merc euh, la Vierge avec les poissons. Et Mercure est complètement là-bas avec les poissons. C'est-à-dire, tout est, en ce moment, le ciel nous montre que tout bascule là-haut entre, disons, le poisson, les poissons et le verso, pourquoi Parce qu'il y a Uranus qui rentre tout simplement en, vous vous rendez compte Il rentre en taureau, et là, naturellement, on a vu, hein, les deux euh, passages précédents, c'était quand même euh, parfois au secours, quand même donc, il y a des planètes de retenue, d'amour, mémoire, fais développer ta mémoire, souviens-toi de ce qui s'est passé, etc., etc. Ah il y a Jupiter, la planète de la justice qui bosse là à fond, en Sagittaire, pour pas qu'on fasse des conneries, qu'on parte dans tous les sens, qu'on explose en plein vol. Vous voyez un petit peu Donc, en haut, tout tient, tient, pour, pour vraiment... Pour que le Uranus puisse faire son boulot correctement, apporter un vrai changement sans qu'on ait quelque part... Ça c'est des aides célestes, hein, c'est divin ce que je vous dis. C'est vraiment des, des, des aides, des aides je vous dis en ce moment. On a une pluie de miséricorde qui tombe sur nous pour pas qu'on se casse sa figure. Hein. Mais naturellement, il faut à un moment donné user de son cœur... Hein, user de sa mémoire, user du libre arbitre, pour ne pas tomber dans n'importe quoi, vous voyez, pour pas refaire les mêmes choses, qui tout double, ça c'est vraiment le côté, disons, un, jupitérien qui est très joueur, en même temps, on le sait, et également la Vierge, qui elle, doit à un moment donné, toujours, disons, euh, euh, prendre des décisions, acter et avancer, euh, donc, euh, là, on en est, on est un petit peu dans le, dans le truc, quoi, voilà, tout simplement. Alors, vous avez dit, ah, « mais moi, là, au milieu, euh, il est où, moi, mon, mon truc ?» C'est votre libre-arbitre, mes amis. Dans tout ça, c'est votre libre-arbitre, parce qu'en ce moment, on est, euh, donc, est, je vous ai souvent parlé du déluge et tout, et qu'en ce moment, donc, c'est un peu, un peu la folie un petit peu vol au-dessus d'un nid de coucou, on va dire. Hein, d'accord Et qu'il ne faut pas se laisser emporter par euh, tous les vents de, de folie. Et donc se recentrer sur soi, sur sa beauté personnelle, sur sa créativité, développer vraiment sa spiritualité. L'âme, c'est comme un petit oiseau, dans, dans le cœur, le cache thoracique, cache d'or, vous voyez, mais qui, qui veut être libre et tout, boum, boum, boum, boum. Donc il faut laisser vraiment, il faut ouvrir naturellement son cœur, hein, ouvrir son cœur de façon à pouvoir apporter sa créativité. Euh, euh, comment, comment euh, créer ce monde ben, en étant soi, en étant beau, en étant une belle personne. Nous sommes des belles personnes à partir du moment où on peut exprimer, où on veut exprimer ce qu'on exprime. Et même si là, pour le moment, on a des empêchements, il y aura des déblocages, vous visionnez, pensez créatrice. Ce que vraiment vous avez envie de poser, par exemple, il y a des gens par exemple qui sont, euh, moi je ne sais pas, euh, n'importe quel métier, euh, qui n'a rien à voir, admettons, euh, ben, je vais dire euh, plombier et peintre, voilà, plombier parce que, ben, ma foi, ben, il est plombier et puis parce que ça rapporte et tout, il a appris ça, c'est son métier, mais lui, son cœur, il n'était pas là-dedans. Vous voyez, et il dit là maintenant, je ne veux pas lâcher mon boulot quand même, j'ai une famille à nourrir, etc. etc. Oui, mais qu'est-ce qui t'empêche, petit plombier, si tu as envie, si ton cœur n'était pas peintre, si tu un cœur de peintre Mais va, fais des petits croquis, commence à faire des petites choses. Il faut commencer à mettre un pas dans ce que tu aimes, dans ce que tu veux faire, tout simplement. Et pense, oui, moi j'ai quelque chose à donner, à apporter par rapport à ça, à m'apporter parce que c'est comme ça que je suis heureux. Et les énergies vont faire en sorte que les choses vont euh, se débloquer. De toute façon, Uranus en taureau, euh, c'est aussi un rapport à l'argent, hein euh, on dit toujours, le taureau, il a un rapport à l'argent, il, il a un côté des zones propriétaires, il faut qu'il y ait une stabilité, qu'il est ait ci, qu'il là. Donc euh, Uranus, il va pas travailler en n'importe quoi hein, pour nous apporter ces choses-là. Mais par contre, il faut que nous, on apporte quelque chose. Euh, C'est un petit peu, euh, comment on va dire... Euh, Comment Parce ben je pense, disons, au taureau, là, avec, euh, avec ces histoires de vote à l'européenne, pour le, le, le côté européen, ben, sachant que le symbole, c'est quand même le taureau, hein, euh, l'Europe, hein, il ne faut pas non plus me raconter d'histoire. Hein. Mais c'est un petit peu comme un vote céleste, hein, en disant, oui, moi, je suis là. Parlez, parlez disons au ciel, moi je suis là et ce que je veux faire, regarde, j'ai fait un beau dessin aujourd'hui et ça c'est joli, etc. Voilà, faites, vous l'inscrivez dans votre vie tout simplement, on ne dit pas quitter votre boulot, votre plombier pour aller, vous voyez, c'est pas tout ou rien, c'est déjà de mettre un pied, d'enclencher, enclencher, il y a sept ans quand même, hein vous imaginez, il y a, pendant sept ans, euh, il va rester là, Uranus. Donc, il y a de quoi faire, il y a de quoi poser. Mais simplement, il faut avoir vraiment euh, euh, conscience euh, qu'on est une belle personne, conscience qu'on a une mémoire, une mémoire naturellement, euh, ce qui concerne l'humanité. Hein, C'est pour ça que je vous renvoie un petit peu à l'histoire de l'humanité. L'histoire, alors là, de votre vie personnelle, l'histoire de votre famille, parce que ça également, c'est très important. Voilà, l'histoire de votre communauté et simplement. Et puis, vous allez voir des choses euh, spéciales. Vous allez avoir les yeux ouverts sur euh, vraiment toutes ces choses. hein Voilà. Euh, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre hein? hum. Non, ben, je, je, là, quelque, quelque part, je ne vais pas vous en dire plus. Hum. Simplement que, moi, euh, ouais, je vous ai marqué ça, alors je vais quand même vous... Ah, parce que des fois, vous me dites, ben ça, qu'est-ce que ça veut dire Bon, là, maintenant, je vous dis que ça, vous voyez vous allez rire. Vous voyez, il est rétrograde. Quelque part, tu me vois, tu ne me vois plus. Bon, là, il laisse toute sa force ici, donc à la lumière qui arrive en taureau. Et là, maintenant, je vais rassembler ces deux lettres, voilà, sachant qu'elles euh, peuvent écrire... Euh, euh, euh, ça, ça, ça c'est la faucheuse, hein. ça c'est la faucheuse et c'est la treizième carte, bon c'est ce qu'on dit la carte également disons de la mort, elle représente naturellement la terre et tout un cycle et lorsque cette carte elle est posée en fin de mot, elle a comme valeur numérique euh, 600, hein. Or, 600, on l'avait vu, Donc c'était euh, cette carte-là de Mercure avec la Lune, donc, parce que Mercure vaut ici donc 200 et la Lune, elle vaut 400 ici, donc 600, effectivement, de toutes les façons, il n'y a rien à le faire, même s'il si n'y avait pas eu ce calcul, celle-là, elle est là pour le moment, elle est là pour un moment, c'est moi qui vous le dis, d'accord alors, euh, voilà, on est en train de terminer un gros, gros, gros, gros boulot là, absolument. Et donc, ça veut dire la fin des fins, c'est-à-dire la fin des temps, la fin d'un énorme cycle. Et le conseil pour, disons, le vivre correctement, cette fin de cycle, je vais inverser les lettres. Vous voyez, et ces lettres-là, tout simplement inversées, veulent dire simple. Fais-le cool, fais-le simple, kiffe ta vie, prends-toi pas la tête, hein, vis ton bonheur, hein, voilà, chante, respire ta vie tout simplement, hein, sois vraiment une, euh, une fleur, l'encens, le parfum en même temps, sois créatif et tout, quelle que soit ta vie pour le moment et tout, Dites-vous, pensée créatrice, parole créatrice, amour, beaucoup d'amour, hein? c'est changer pour pouvoir renaître à une autre vie, je vous assure que ce thème, si on le prend bien, c'est splendide mes amis, c'est vraiment splendide, mais ne, vous, ne, ne partez pas dans la folie parce que là, il y a une folie qui arrive, je peux vous le dire un petit peu, malgré tout, c'est pas une question d'être voyante, pas voyante du tout. Hein. À l'heure actuelle, vous savez, tout le monde qui ne ferme pas les yeux, c'est un voyant. Hein. Je vous résume l'histoire. Mais malgré tout, à l'heure actuelle, toujours, c'est euh, quand tu ouvres trop les yeux et que tu vois tout, tu ne vois plus rien. Donc, il faut faire très attention parce que là, il y a une embrouille énorme et vous savez que pour, euh, euh, disons, être au-dessus, justement, de l'embrouille, de la mer, hein, d'embrouille, eh bien, il faut être comme une petite goutte d'huile, il faut vous mettre au-dessus, comme euh, l'huile sainte, hein, et respirer correctement, disons, votre joie de vivre, hein, tout simplement. C'est un travail qui est très personnel, c'est changer pour renaître, hein, changer pour renaître à votre vie, voilà, tout simplement, focalisez-vous sur vos idées, sur ce que vous avez envie de poser de beau, soyez vraiment proche euh, de vos proches, <rire> hein, tout simplement, voilà, c'est vraiment une, euh, euh, vous cassez pas la tête de toutes les façons, vous cassez pas la tête parce que ça va être plein de surprises, plein de surprises euh, des, des choses qui vont, qui, qui vont vous faire rire, hein, mais vraiment euh, du style où tout était prévu. et Je vais vous raconter une petite histoire, voilà, c'est le genre de truc qui risque de se passer, mais pouf, pouf, pouf, pouf, comme ça. Vous savez, il y avait un moment donné, un... un, un Championnat, euh, euh, oui, un truc olympique, je crois. Peut-être que vous en souvenez, mais ça avait fait le tour, tellement que c'était à mourir de rire. Il hein. y a un gars, euh, donc il euh, y avait tout le balèze, oh, oh, euh, en natation, hein. nage crawlé, boum, boum, boum, papillon, enfin je sais rien, quoi, on s'en fiche. Alors il y avait, euh, je ne sais pas combien ils sont, admettons, là, je vais dire 10. Pouf, là, ils étaient 10. Hein? Et puis il y avait un petit gars là, qui était là, qui venait du, du fin fond de l'Afrique, du milieu de l'Afrique, je ne sais plus d'où exactement, mais en coin où il n'y a même pas d'eau, quoi. Il n'y a pas d'eau, mais comment, c'est pas la culture de la natation, vous comprenez ce que je veux dire Bon, bah ils avaient voulu quand même faire représenter leur pays. Et il y avait un, donc un, un gars, là, donc, qui venait d'Afrique, qui représentait, et qui était sur le, le truc, prêt à plonger, naturellement. Mais il n'y a pas un mec qui a, qui a misé sur ce gars, vous comprenez ce que je veux dire Pourquoi le mec, il arrive et tout, avec des balaises là, des... hein eh bien, qu'est-ce qui s'est passé C'est lui qui a gagné. Et oui, c'est lui qui a gagné. Vous savez pourquoi Parce que tout simplement, il est parti à temps, pof, au coup de feu. Tout le monde, les, les neuf autres, admettons, ils sont partis un millième de seconde avant, et lui... Ce, ce, ce gars là, donc l'Africain, où il n'y avait pas d'eau du tout, où il apprenait à nager peut-être dans, dans une petite piscine municipale, j'en sais rien moi, il, vous voyez ce que je veux dire Eh bien, lui, il est parti à temps, au coup de feu, c'est-à-dire que tout le monde a été disqualifié et lui, il a fait son aller-retour tout seul, et c'est lui qui est monté sur le podium, qui a eu la médaille et eh bien, ce genre d'histoire, voilà, c'est à quoi on peut s'attendre. Alors, dans votre vie, vous, personnellement, si vous dites « Non, mais ce n'est pas possible et tout », c'est ça On va avoir vraiment des farces. On va avoir des farces de ce genre, même dans notre vie personnelle. Alors, vraiment, vous prenez pas la tête. Et celui qui croyait gagner, ne gagnera pas. Et puis celui qui pensait… Il faut être simple. Il faut être simple. Voilà, et dites-vous une chose, si c'est pour vous, il n'y a personne qui vous le prendra, et ça sera pour vous les amis, Bien, et bien, là, avec cette nouvelle lune, poum poum, <rire> et bien je vous quitte, hein? et puis euh, ben, à la prochaine vidéo, ma foi, je vous like, merci pour vos partages, merci pour vos likes et vos commentaires, à la prochaine. <rire> Salut, salut! Je vous like!